Il casse le monde en petits morceaux Il casse le monde à coups de marteau. Mais ça m'est égal, ça m'est bien égal Il en reste assez pour moi, il en reste assez Il suffit que j'aime Une plume bleue, un chemin de sable un oiseau peureux, il suffit que j'aime Un brin d'herbe mince, une goutte de rosée Un grillon des bois Ils peuvent casser le monde en petits morceaux Il en reste assez pour moi, il en reste assez J'aurai toujours un peu d'air, un petit filet de vie Dans l'œil un peu de lumière et le vent dans les orties Et même, et même s'ils me mettent en prison Il en reste assez pour moi Il en reste assez Il suffit que j'aime Cette pierre corrodée ces crochets de fer Où s'attarde un peu de sang Je l'aime, je l'aime La planche usée de mon lit La paillasse et le chali la poussière de soleil J'aime le Judas qui s'ouvre, les hommes qui sont entrés, qui s'avancent, qui m'emmènent retrouver la vie du monde et retrouver la couleur J'aime ces deux longs montants, ce couteau triangulaire, ces messieurs vêtus de noir, c'est ma fête et je suis fier Je l'aime, je l'aime, ce panier rempli de sons Où je vais poser ma tête, oh je l'aime, et pour de bons. Il suffit que j'aime, un petit brin d'herbe bleue, une goutte de rosée, un amour d'oiseau peureux. Ils cassent le monde avec leur marteau pesant, il en reste assez pour moi, il en reste assez mon cœur.